Bon, c'est ma toute première conf, et euh, donc je vais vous parler des Progressive Web App. Euh... Alors, est-ce que, est que Progressive Web App, euh, tout le monde sait ce que c'est Est-ce que ça parle à tout le monde voilà. euh, Qui en a déjà fait Ok <rire> Alors, donc, au sommaire, donc, euh, je vais, je vais d'abord présenter un peu ce que c'est que l'IPWA pour euh, faire un petit rappel rapidement. Ensuite, euh, je vais parler de, de la personnalisation du thème. Euh, et après, on rentrera un peu plus dans la pratique avec des exemples de code. Donc, euh, je vais parler des services workers, euh, des différents modes de stockage des données. Ensuite, Workbox, qui est un outil pour générer des services workers. Et enfin, les notifications push. Alors, le marché mobile, aujourd'hui, il est divisé en trois catégories. Donc, il y a les applications euh, natives, hybrides, qui sont disposées sur les stores, et les applications web. Donc, euh, ça, je suppose que tout le monde connaît. Euh, alors, qu'est-ce qu'une progressive web app C'est euh, un, un site web, mais qui va répondre à certains critères. Donc, ces critères, c'est la performance, la disponibilité. Euh, ça, c'est le mode hors ligne. Euh, L'expérience similaire aux applications natives, donc pouvoir l'installer, euh, accès au GPS, accès aux notifications, tout ça. Euh, et PWA en fait c'est un terme marketing qui a été inventé pour promouvoir une façon de concevoir des sites web donc euh, c'est... Voilà, après ça reste des, des sites euh, standards, alors quelques exemples euh, rapidement donc l'application Starbucks voilà donc on reconnaît une PWA parce qu'on va avoir un bandeau d'installation euh, sur mobile et on va pouvoir avoir... Euh, la petite icône qui, qui va s'afficher, on va la démarrer. Autre exemple, le site de l'équipe. Donc je crois que c'est le, le, le seul média français à proposer une PWA aujourd'hui. Alors comment savoir si une, un site web est une PWA Il y a un petit outil qui s'appelle Lighthouse et qui est disponible dans les DevTools de Chrome dans l'onglet Audit. Donc ça va permettre de mesurer la performance, l'accessibilité, euh, les bonnes pratiques, le SEO. Donc on va avoir une note sur 100 pour chacun de ces critères et donc c'est là qu'on va pouvoir définir si on est euh, progressive web app ou pas alors quels avantages donc, euh, par rapport aux applications hybrides et natives c'est qu'on va avoir une meilleure gestion des mises à jour logicielles, une distribution simplifiée parce que l'application sera disponible euh, directement via le navigateur euh, technologie plus simple meilleure maintenabilité euh, donc même les, même les intégrateurs vont pouvoir développer des PWA donc on n'aura pas besoin d'avoir des une équipe de dev, enfin, un développeur dédié par plateforme. Euh, par contre, il y a encore des inconvénients, c'est que c'est encore assez mal supporté par Safari. Donc euh, ça marche depuis la version 11 d'iOS, mais euh, voilà, il y a encore des petits inconvénients. Euh, et c'est pas non plus le, la techno la plus adaptée si on a des, une application lourde, type cartographie, audio, vidéo, voilà, là ça va être compliqué. Alors la compatibilité aujourd'hui elle est essentiellement basée sur euh, est-ce que ça supporte les Service workers. donc euh, je vais développer après la, la partie Service Worker mais en gros si ça marche euh, bah, bon, on pourra faire une PWA et donc il y a un site qui s'appelle Is e Service Worker Ready qui permet de voir si c'est enfin, les compatibilités de chaque navigateur et de chaque API Alors au niveau du thème, donc ça, ça se fait avec un fichier qui s'appelle manifest.json qui va être placé à la racine et on va pouvoir, euh, on va pouvoir indiquer l'icône, le nom de l'application, le style du splash screen. On va pouvoir aussi personnaliser euh, tout ça avec des balises link. Donc ça fait à peu près la même chose, mais euh, les, balises, les balises link sont compatibles avec Safari, et eux, tandis que le manifest, il est, il est utilisé principalement par... Euh, <rire> désolé je, je stresse. Euh, donc le, le manifest, il va, il va marcher que sur WebKit, donc sur, euh, sur Safari. On va devoir utiliser les, les balises euh, Link. Donc pour ça, on a un petit outil qui s'appelle PWA compat, qui permet d'écrire de, de euh, juste le manifest et ça va nous générer les balises Link automatiquement. Alors voilà, on va pouvoir définir le nom, la couleur. Euh, et ensuite, on peut vérifier que le manifeste est bien configuré dans l'onglet euh, Chrome, Application, Manifeste. Voilà. Euh, et après, le, le bandeau d'installation, on ne choisit pas de, de le mettre ou pas. C'est le navigateur qui l'affiche tout seul, si jamais on remplit bien certains critères. Donc ces critères, c'est euh, que le manifeste soit bien complet, que l'application fonctionne en HTTPS, qu'il y a un service worker qui intercepte des requêtes et que là, ne soit pas installé. Si jamais le bandeau ne s'affiche pas, on a un petit bouton Add to Home Screen dans l'onglet manifeste qui va permettre de vérifier pourquoi ça ne s'affiche pas et on aura des, des erreurs en console, dans la console qui vont nous dire pourquoi. Alors, le service worker, donc euh, le... Le, le rôle du service worker, c'est de répondre aux critères de disponibilité. Donc c'est ce qui va nous aider à, à rendre l'application disponible en ligne. Alors il y a trois concepts à retenir du service worker. C'est que c'est un thread qui tourne en arrière-plan. En fait, ça c'est le principe d'un worker, parce qu'il y en a d'autres types. Mais nous, c'est celui-là qui va nous intéresser. Euh, Ensuite, le service worker, il va avoir le rôle de proxy. Il va permettre d'intercepter des requêtes et de, de répondre à autre chose. Donc ça, c'est pour gérer le cache. Euh, et il va permettre de communiquer avec le script principal du site. Et euh, il fonctionne en HTTPS pour des raisons de sécurité, bien sûr, parce qu'il y a le rôle de proxy, donc ça c'est très important. Alors comment ça marche Donc la première étape, ça consiste à déclarer le worker, donc avec Register. Donc euh, on vérifie d'abord si, le, si le, le navigateur supporte les services worker, euh, si c'est le cas on, on le déclare register euh, je vais montrer plusieurs exemples de code à chaque fois je vais spécifier dans quel fichier on se trouve parce que des fois on est dans le script principal index.js et des fois on va être dans le, dans le worker voilà donc c'est bien deux fichiers distincts et ensuite une fois qu'il est register donc est, tout fonctionne par promise euh, et il y a ce qu'on appelle le cycle de vie du service worker donc il va passer par plusieurs états donc euh, première étape il va s'installer Ensuite, il va s'activer, ou pas, en cas d'erreur, si jamais on a mal écrit. Euh, et une fois, une fois qu'il est activé, va, il va passer en mode idle, en mode euh, en tâche de fond. Et une fois qu'il qu est en tâche de fond, il tourne tout le temps, on va pouvoir fermer l'onglet. Euh, il sera toujours actif, en fait. Et sur mobile, on peut même fermer l'application. Si on ferme le navigateur, il y a toujours un, un démon qui tourne en tâche de fond. Et, et c'est ce qui va permettre d'afficher de, des notifications. Donc, une fois en tâche de fond, il va pouvoir intercepter des événements comme fetch et message alors. Euh, dans l'onglet dans Chrome euh, application, on a une partie service worker qui permet de voir euh, dans quel état il se trouve, s'il si est en phase d'activation, en tâche de fond etc alors une fois qu'il qu tourne on va pouvoir euh, écouter des événements donc on va pouvoir écouter s'il est en, si en phase d'installation s'il est en phase d'activate c'est notamment euh, lors de ces événements qu'on va pouvoir mettre en cache des données ensuite il va pouvoir écouter des requêtes donc euh, avec l'événement fetch et à ce moment là on va pouvoir répondre, à, euh, répondre à une autre réponse ce si qu'on veut donc avec response with et on va pouvoir mettre euh, en paramètre plusieurs choses donc soit un objet, un objet response euh, pour répondre à un texte voilà euh, une, une réponse personnalisée. Euh, un élément du cache, avec cache-se-match, donc on va pouvoir récupérer euh, l'élément qui correspond à la ressource. Et, ou alors on peut même euh, rediriger euh, vers une autre ressource avec un autre fetch. Euh, et dernier, dernier rôle du service worker, il va pouvoir communiquer avec le JS du site. Donc comme c'est deux fichiers distincts, des fois on a besoin de communiquer pour... Euh, je ne sais pas connaître l'état, savoir si, si l'utilisateur a effectué des actions, des choses comme ça. Alors le stockage des données, il y, y a plusieurs API dans les navigateurs pour stocker des données. En fait il y en a plein, euh, donc je vais, je vais lister et puis dire euh, celles qui vont nous intéresser. Euh, donc il y, y a la file, file system ça c'est disponible que sur Chrome mais c'est assez intéressant, donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure euh, local storage, session storage cookies c'est essentiellement euh, utilisé pour le, pour le, le strip principal euh, voilà, donc WebSQL c'est une API qui est dépréciée, donc on ne va plus l'utiliser. Euh, le cache, ça on va l'utiliser principalement pour stocker les assets. Euh, mais aussi, on peut aussi tout faire en cache en fait. Euh, ensuite, IndexDB, c'est intéressant aussi, on va s'en servir pour stocker les, les données de l'application ou, ou le state. On a par exemple... Euh, euh, une lib qui s'appelle WatermelonDB qui va être euh, une alternative à Redux, mais les, le state va être stocké dans l'index DB. Donc on va conserver le state, même, euh, même en fermant le navigateur, on va pouvoir revenir, on va retrouver le state de l'application, contrairement à Redux. Euh, et index DB c'est un petit peu compliqué à utiliser parce que c'est une sorte de base de données. Mais l'API est un peu bizarre, donc en général on prend des, On prend une lib pour faire, pour faire une abstraction, genre euh, le Loki.js Alors euh, je ne vais pas montrer d'exemple d'un de XDB parce que c'est un peu compliqué, n'aurai pas le temps. Mais je vais montrer la cache API. Euh, L'autre critère, c'est euh, l'espace disponible. Donc euh, sur, sur Chrome et Firefox, c'est un. Donc sur, sur Chrome. Et... Enfin, oui, sur Chrome et Firefox, donc un, un, le quota, c'est un pourcentage de l'espace disponible sur l'appareil. Euh, sur Safari, par contre, on est limité à 50 mégas de stockage. Donc c'est très peu, surtout si on a une, une application avec des médias, de la vidéo, euh, de l'audio. Euh, c'est pour ça qu'on va être limité sur Safari euh, pour, pour les PWA. Euh, donc, je, je parlais tout à l'heure de l'API File de la System qui est dispo que sur Chrome pour le moment l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser la quota management API euh, qui va permettre d'étendre cet espace disponible on va pouvoir euh, grâce à cet API demander à l'utilisateur s'il euh, accepte euh, que notre application prenne plus de place donc on va pouvoir aller jusqu'à euh, tout l'espace qu'il a disponible sur l'appareil alors, je vais parler du cache maintenant, enfin de la cache API. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des stratégies de cache. Donc c'est le, les scénarios qu'on met en place pour stocker les données. Donc selon selon les types de, de données qu'on veut stocker, selon euh, l'application qu'on fait, on va avoir différentes stratégies possibles. Alors je vais en présenter deux, mais il y en a plein d'autres. Donc là, cache first, donc les services workers s'activent. Euh, une, il intercepte la requête ensuite il répond d'abord par le cache et si c'est pas dispo il va répondre euh, en faisant une requête réseau donc ça se présente comme ça donc il intercepte euh, l'événement fetch puis with euh, euh, avec cache, matches voilà. s'il trouve euh, un élément correspondant à la ressource qu'on recherche il la renvoie, euh, s'il n'y en a pas il va faire euh, la requête fetch ensuite on a une autre stratégie qui s'appelle network first euh, c'est principalement utilisé pour des données qu'on souhaite avoir plus souvent un jour parce que cache first c'est plus euh, j'ai oublié de préciser, celle là on va plus l'utiliser pour des, pour des ressources euh, type le layout, le HTML le CSS, les images des, des choses qui changent pas très souvent tandis que network first ça va être plus pour les articles euh, voilà, les, les timelines de réseaux sociaux euh, donc le code voilà, c'est un peu similaire mais juste qu'on va faire le fetch en premier euh, puis si, on, si la requête est floue euh, dans le cache, on, euh, on va aller chercher euh, ce qui se trouve dans le cache voilà, donc après il y en a plein d'autres euh, il y en a une autre aussi qui est pas mal utilisée ça s'appelle le style while well validate on renvoie toujours le cache d'abord mais on fait quand même la requête sur le réseau pour euh, avoir euh, des, des données en cache toujours fraîches après il y a plein d'autres stratégies je ne vais pas toutes les lister, il y en a vraiment beaucoup euh, donc, je vous conseille l'article The Offline Cookbook de Jack Archibald c'est un, un développeur de chez Google qui fait vraiment plein de choses pour les PWA il a écrit plein d'articles euh, voilà. donc il y, a, il y a toutes les stratégies qui sont listées sur, sur cet article Ensuite, dernier paramètre en prenant compte, quand on, fait des, quand on gère le cache, c'est la mise à jour. Donc pour ça, on va utiliser un système de versionning, on va donner un nom au cache pour pouvoir changer de nom quand, quand on souhaite que l'utilisateur ait une nouvelle version des données. Alors, Workbox, en fait, tous les, tous les exemples de code que je viens de montrer, le service worker, euh, tout ce qui est pour gérer le cache, tout ça, euh, en général, on n'a pas besoin de le faire, parce qu'on a un outil qui s'appelle Workbox. Et, enfin, il y a plein d'outils. Il y a Workbox, avant, ça s'appelait euh, service worker pré cache et service worker toolbox. Donc, tous ces outils, ça a été fait par Google. Euh, et tout le box et pré sont dépréciés maintenant tout est dans Workbox et ça va permettre de faire plein de choses, ça va nous permettre de faire du pré-caching ça en fait c'est la mise en cache des données euh, de gérer les stratégies de cache de manière très simple, de gérer le versionning du cache de manière automatique euh, de, gérer, de générer automatiquement la liste des ressources et faire du back sync alors comment ça marche Workbox En fait c'est très simple, il euh, y a plusieurs méthodes pour euh, l'installer, il peut être utilisé soit via Webpack, euh, via un CLI, euh, par Gulp aussi, et ensuite on aura juste un fichier de config qui permet de, de dire ce qu'on veut faire avec notre application. Donc euh, là c'est un, un petit exemple de, de fichier de config euh, Workbox, donc il n'y euh, a pas grand chose et on va venir par exemple dans Runtime Caching on va dire bah, pour cette ressource je veux euh, la charger en cache first voilà donc on a juste à dire je veux cette stratégie et ensuite il va le faire tout seul donc tout ce que j'ai montré tout à l'heure avec les, le système de promesses tout ça, Workbox fait tout ça automatiquement ensuite les notifications push. Euh, alors, pour, euh, pour commencer, juste spécifier, il faut, faut bien distinguer euh, Push API et Notification API qui sont deux choses différentes. Le Push c'est euh, l'action euh, d'envoyer de, un message au service worker, donc c'est invisible de l'utilisateur. Notification API c'est ce qui permet d'afficher le message sur le navigateur, c'est ce qui est visible par l'utilisateur. Donc là on a quelques exemples. Alors comment ça marche, les notifications Pour ça, on a besoin d'un serveur d'application ou alors provider euh, qui va permettre de piloter l'envoi des messages. Donc c'est là qu'on va venir écrire les messages euh, et les envoyer. Ensuite, il y a le service de messagerie, ou push service. Euh, c'est ce qui va délivrer le message au navigateur. Donc ça, on n'a pas, pas la main dessus. Euh, c'est le, le user agent qui va nous donner cette information-là. Donc il y a un service de messagerie par navigateur euh, et enfin, on a une app avec un service worker qui va souscrire au service de messagerie. Je vais détailler un petit peu tout ça. Alors, la première étape, ça consiste à demander la permission à l'utilisateur. Euh, ensuite, s'il accepte, on, reçoit, on demande la, la permission avec Subscribe. Et s'il accepte, on reçoit en réponse une, une clé d'identification qui s'appelle VapID donc VapID ça ressemble à ça ça permet d'identifier le client euh, et de, de chiffrer les messages donc pour savoir vraiment à qui on s'adresse et que le message soit passé de manière chiffrée euh, ensuite le service de messagerie donc euh, ça c'est propre à chaque navigateur donc il y a FCM Firebase Cloud Messaging pour Chrome on a AutoPush pour Firefox donc ces deux, ces deux services sont, sont basés sur l'API Push donc c'est standard ensuite on en a un spécifique pour, pour Windows Mobile et un spécifique pour Safari Donc, dernier, dernier rôle aussi, on a le, le serveur d'application. Donc, c'est ce qui va permettre d'envoyer des messages. Donc, ça, on peut le faire, euh, faire soi-même. On peut faire un serveur d'application maison. Mais il y a aussi des services en ligne qui, qui proposent ce service. Donc, on peut le faire, par exemple, dans tous les langages euh, qu'on veut. Il y en a en Node en Python, en PHP, euh, si on veut le faire soi-même. Après, il y a des, des livres aussi qui font qui font un peu une abstraction, parce qu'en fait, euh, les, les serveurs d'application, euh, ils vont s'adresser soit à FCM, soit à autobouche, soit à, à Safari, etc. Donc, euh, vu, que, vu que les deux premiers sont, sont, plutôt, sont standards et basés sur, euh, sur l'API pouf, il n'y aura pas de problème. Par contre, si on veut s'adresser à Safari, on va devoir développer euh, une fois pour la push API et une fois pour Safari. Donc, il y a des libres comme Pusher qui permettent de faire une abstraction. Et ensuite, Pusher, il va, va communiquer le message à la fois pour APN, APNS et à la fois pour FCM. Euh, donc, un petit exemple, avec, euh, un petit exemple de, de serveur push avec PyFCM, donc on indique le, la clé qui permet d'identifier le client auquel on s'adresse, on indique le message, le titre, et voilà. Donc c'est très simple. Petit euh, récap voilà de, de comment ça se passe. Donc, euh, donc première étape, le client télécharge euh, l'application et installe le service worker. Deuxième étape, le service worker souscrit au, serve, au service de push. Troisième étape, le service worker renvoie l'objet d'identification au serveur. Quatrième étape, le serveur transmet euh, un message au push service. Et cinquième étape, le push service transmet le message push au service worker. Euh, alors, donc, dans les services de push, donc, quelques exemples on a Wine Signal. C'est tout en ligne, on a juste un petit script à poser, et c'est super simple. Voilà. Même euh, les, les marques tout ça, euh, ils peuvent l'utiliser, c'est super simple à installer. Euh, Pushcrew, euh, c'est un peu pareil, c'est aussi en ligne, tout se fait automatiquement. Pusher c'est plus une lib qui permet d'abstraire, voilà, donc c'est pour créer son propre service de push. Euh, et Pushpad aussi, c'est la même chose. Donc après, il y en a d'autres, mais c'est les plus connus. Euh, voilà, donc pour conclure, euh, est-ce qu'on est qu doit utiliser les PWA euh, Oui et non, ça dépend. Euh, donc les avantages, c'est que, que ça peut s'adapter à n'importe quel type d'application, euh, à condition qu'on n'ait pas trop d'audio à gérer, des choses comme ça, ou hormis la cartographie. Euh, c'est peu coûteux à mettre en place, donc pourquoi ne pas le faire Voilà. Ça va vite, on a juste, à, on pose Workbox, on pose, on pose le, le manifeste, euh, voilà. Par contre, euh, les contres, c'est si notre type principal, c'est IOS ou euh, IE. Là, non. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai mis mes, toutes les ressources à la fin. Et les slides sont sur le GitHub. Voilà, si vous avez des questions... Ouais. Euh, bah déjà merci pour la présentation parce que vraiment c'est la première fois que je vois une présentation sur les projets et j'ai l'impression d'avoir des trucs techniques. Et la question que j'avais c'était euh, si vous avez déjà mis en place des progressives, c'était quoi les, les choses qui ont mieux marché et les choses qui ont les plus gros problèmes que vous avez rencontrés. Alors la question c'est euh, si j'ai déjà fait des progressives web app, euh, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Euh, alors, en fait, j'ai fait la fraise, mais malheureusement, j'en ai jamais fait en vrai. <rire> Désolé. Euh, oui. Est-ce que Workbox permet de choisir sur quelle source on veut récupérer les données plus fraîches Par exemple, si soudainement on veut les récupérer en local, euh, par un serveur qu'on aura en local, et puis finalement on va le chercher ailleurs sur le cloud, etc. Sur, euh... Je pense qu'on peut le faire à la main, sûr. Euh, tu veux dire le, le serveur sur lequel on fait la. Euh, pardon, la question c'est est-ce que Workbox permet de, de choisir la source euh, pour aller chercher les ressources C'est ça. Donc, euh, tu veux dire la, là où on fait le fetch Quoi dynamiquement euh, Je pense, oui. Enfin, parce qu'en fait, avec le. C'est où c'est là Là en fait selon le, la regex, t'as un la... non, en fait je, je sais pas, parce qu'en fait le, là le, la regex c'est la requête, donc tu dis bah, pour telle requête euh, je vais utiliser telle méthode, mais tu peux pas, le point d'entrée c'est la requête qui est faite, donc tu peux pas choisir en fait là prévoit euh, de supporter les progressives web apps dans les alors la question c'est est-ce que Apple prévoit de supporter les progressives web apps oui. euh, euh, bah, il le supporte déjà en fait depuis la version 11 depuis mars, mars 2018 euh, après il y a des points qui sont pas encore tout à fait euh, au top par exemple, euh, sur, sur Chrome, on va pouvoir euh, masquer la barre euh, de navigation, avoir du plein écran, tout ça. Euh, là, sur iOS, ça marche pas très bien encore, ça. Mais euh, tu peux quand même avoir une app euh, installable, euh, ça, ça marche. Tu peux avoir euh, euh, le cache aussi. donc Ça, ça permet déjà d'installer l'application et de l'avoir hors ligne. Ça, ça marche. Je pense